Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Sofiane de la chaîne Retro RPG. Bon, on a ramené du lourd cette fois-ci. Du très très lourd. Et du moyen aussi. Un peu des deux. Donc voilà, j'ai fait le tour de, des caches. Alors j'ai fait deux caches. J'ai fait un, deux caches dans ma région. Un à Versailles et un à Cognières. Et j'ai fait aussi un Api cache lorsque je suis en déplacement en Normandie. Je crois que c'est dans une ville, dans une campagne qui s'appelait Fier ou quelque chose comme ça, de 61. Donc là, je suis avec des bons jeux. Donc on va commencer par la version euh, deal Cache sur Paris. Or moi, de base, je ne filme pas les caches et tout. Euh, J'essaierai de le faire la prochaine fois. Mais euh, je ne le fais pas parce que je ne veux pas que les gens sachent qu'on filme leur, mar... leur magasin à leur insu, mis à part de leur demander. Bon, je n'ose pas trop leur demander non plus. Et en plus, je trouve que ce pas évident de filmer d'un côté avec ta main et de l'autre côté de chercher. Donc euh, la caméra bouge et tout. Je suis pas sûr que c'est très agréable pour les yeux. Je me suis dit, bon pas grave je filme pas et je vous ferai un compte rendu de comment ça s'est passé ce que j'ai trouvé donc voilà je suis parti en déplacement sur le chemin je me suis arrêté à un cash à proximité de, de chez moi enfin proximité dans ma région en tout cas et j'ai acheté quelques jeux j'ai acheté alors le premier jeu j'ai acheté ça à 10 cash coignères ouais ça c'est 10 cash coignères dans 78 j'ai acheté alors le premier à 99 centimes red steel le jeu est plutôt en bon état, mis à part la boîte qui est un peu, un peu rayée, donc il y okay, même encore les prix dessus, c'est pas grave, en tout cas c'est écrit ici, c'est le prix 1€, euro. le jeu il est complet, LCD, alors quel état était, je ne me rappelle plus, franchement, des petites rayures, mais rien de bien méchant, pour 1€, c'est quand, quand même beau, franchement c'est quand même beau, voilà le premier, Red Steel, le second, King Kong, à ah, 3 euros sur Xbox première génération. Complet. Ah ouais, moi, franchement, si c'est pas complet, de les cas, je les prends pas. Et des petites rayures, mais superficielles. Pas, pas bien méchant. Ouais, moi, quand les jeux, ils sont pas complets, de toute façon, quand je passe en caisse, il me les ouvrent. Je regarde l'état. Si l'état est correct, je prends. Si il est complet, je prends. À partir du moment où il y a un des deux qui ne match pas, ben, ben, je prends pas. Il y en a certains que j'ai pas pris. Euh, dans certains cash parce que ça me fait chier quand c'est pas une outil. Franchement, ça me fait chier. Après, tu passes ton temps à chercher une notice sur internet et tout, et c'est pas évident. Donc, euh, non, je préfère avec une notice. Le second jeu, Project Snowblind, sur euh, Xbox première génération, à 2 euros. Donc, état nickel. Toujours au deal cash. Ouais, il, a, il a un peu ça J'avais peur, je croyais que c'était des rires. Je sais pas s'ils si ont des grosses rires. En fait, non, c'était de la saleté. Donc, ça c'est pas donc ça, c'était le deal cash de, de Cognières. Nickel, complet et tout. 2 euros. Très correct, je trouve. Ensuite, on va passer au jeu euh, 3.6. Alors, le jeu 3.6, il y en a qu'un. C'est Golden Axe. Alors, je ne sais pas s'il y en a pas. Moi, j'ai connu la version euh, euh, Megalive. moi c'était Megalive. Euh, 5 euros. En très bon état. Un jeu Sega. Interdit au moins de 18 ans. Alors, je pas fait cette version 3 je ne sais pas si c'est bien ou pas. Mais bon, 5 euros, ça mange pas de pain. Ensuite, on va passer sur le jeu PS2 de ce Deal Cash. Euh, de ce deal cash. Euh, toujours quoi, Nier Alors, il y a WRC3, j'ai payé 1 euro. 1 euro, ça va. Complet, en état correct. Et même le CD, je crois qu'il est en très bon état. Ouais, très bon état le CD aussi. Donc voilà, euh, 1 euro. Pas mal. Là, j'ai passé toujours. Je reste sur chez cash, mais, euh, mais sur celui de Versailles. Donc, j'ai trouvé deux jeux. Le premier, c'est Deadly Strike. Un jeu de combat, je crois. À 3 euros. Complet. Bon état. Nickel, tout. Ah ouais, c'est des un peu, ri, pas, un peu quand même. Normalement, il passe 3 euros. Je me dis, bon, c'était pas très cher parce que je crois que normalement, il coûte beaucoup plus. Donc je pense qu'il pensait qu'il était à 3 euros parce qu'il était quand même rayé. Et la boîte est un peu abîmée. Bon, ça, on peut, on peut rattraper les traces de colle et tout. Ça, c'est pas un souci. Donc, 3 euros. 3 euros, je trouve c'est pas mal. Ensuite, Silent Line Armor, Armorette, Corps. Donc, soit j'avais connu. Les Armor Corps, je les avais connus sur PS1. Là, j'ai jamais joué la version PS2. Donc, soit il est complet, nickel et tout. complet la notice c'est une grosse notice sur celui-là ça fait plaisir et j'avais payé 5 euros voilà et ensuite pour finir sur ce toujours sur les deals cash de versailles alors celui-là j'ai acheté un peu plus ce prix je l'ai je l'avais mais là j'ai trouvé un état vraiment excellent donc c'est pour ça que j'ai pris les mails avait un peu il avait un peu subi la vieillesse des années des époques en plus à l'époque j'avais énormément dosé c'est un jeu je l'ai fumé de chez fumé il y en a plein qui l'ont kiffé ce jeu sur PS1. C'est un RPG de ouf. Ils l'ont sorti sur PSP, mais ils l'ont traduit. C'est un peu dommage. Euh, c'est Breath of Fire 3. Alors, celui-là, est excellent. Il est... Franchement, celui-là. Est... En plus, c'est en avec. Nickel, chez nickel. nickel. J'ai payé ça à 25 euros. Alors, 25 euros, c'est vrai que ça commence à faire une somme. Mais bon, franchement, pour un RPG de cette qualité, de cette envergure, je trouve que c'est quand même bien correct. La petite notice avec le petit Megaman légende derrière le cd qui est en état nickel de chez nickel je crois qu'il y a une rayure ou deux mais vraiment très très légère et encore... Euh... il ouais, faut chercher des ouf j'arrive même pas à l'avoir j'avais vu je une rayure ou deux mais... cd en très bon état ce qui est dommage avec les gps1 de l'époque c'est que c'était vraiment très fragile les boîtes donc voilà, bon celui là je vais le mettre de toute façon j'ai des polybags pour les pour les vers... les gps1 donc ça va facilement dans un polybag sans problème donc voilà, bon, c'est fini pour le deal cash de Versailles et Coignères. Maintenant, on va passer au Happy J'ai acheté des jeux à Happy Cash lorsque j'étais en déplacement en Normandie, à Flair, dans une campagne qui s'appelle Flair, je crois, de mémoire. Et euh, dans cette campagne, je suis parti faire un tour à Happy cash, je me suis fait magnifique. Je suis en Normandie, je suis en terrain conquis. je crois qu'il y a beaucoup de YouTubeurs là-bas. Je sais que d'habitude, ils font des, vraiment des excellentes affaires. Je me suis dit, on va y voir, on va tester. On va tester, on va voir ce que ça donne. Donc... Je suis parti, il y, avait, euh, il y avait des jeux qui étaient vraiment pris corrects, d'autres un peu ou beaucoup moins. Alors moi, j'ai fait, je pense, une bonne affaire parce qu'il y avait un bac rempli de jeux. C'était un jeu acheté, le deuxième jeu à moins 50%. Euh, non, le deuxième jeu, excusez-moi, gratuit. Donc un jeu acheté, le deuxième jeu gratuit. Et j'ai pris tout ça pour 33 euros. Alors pour 33 euros, il y a quoi Il y a 6 jeux. Donc si je joue pour 33 euros dans un, un cas, je trouve c'est pas mal. D'ailleurs, je remercie les personnes de Cash de Frères. Ils étaient vraiment très cool. On a bien discuté. Et franchement, ils sont vraiment très très sympas et très convivial et ça a été cool. Donc le premier, c'est Infinity une in Discovery. Bon, la boîte, elle est vachement sale, mais sinon tout reste est nickel, et en bon état. Et ils ont même été cool avec moi. Et notice. Ils ont même été cool avec moi. Ils m'ont donné euh, des polybags pour ces jeux-là que j'ai retiré pour vous présenter. Il faut que je nettoie parce que j'ai pas encore nettoyé ces jeux-là. Donc euh... Voilà Notice complète, un jeu de Square Enix. Euh, je crois que j'avais fait un petit peu, mais pas tant que ça. J'ai joué à l'époque, mais pas beaucoup. Il est sur deux, deux DVD, l'un par-dessus l'autre. Il était en très bon état. Nickel. Voilà, pour rappel, tout ce que je vais vous montrer à partir de maintenant, l'ensemble, ça m'a coûté 33 euros. C'était un jeu acheté, un jeu gratuit. Bien évidemment, le gratuit, c'était moins cher des, de ce que tu achetais, donc euh, ce qui est normal. Ensuite, euh, 99 nights. 99 night. Donc voilà, un petit jeu sympa, cool. Notice et tout complet, anti-vol, au cas où je le voulais en, en souvenir. Mais je vais le retirer, j'en veux pas. Donc nickel. Franchement, ça fait plaisir. Je suis content de rentrer un peu de 3.6. Eh hey, les gars, franchement, tout ce qui est Xbox 3.6 et jeux PS3, les prix sont en train de chuter petit à petit. Pour les grands classiques et les jeux comptés. Comptaient... Euh, qui ont été vendus en plusieurs exemplaires c'est le moment d'acheter car les prix sont vraiment petits un peu partout aussi bien sur internet que que euh, les cash mis à part euh, bon les gens qui vendent ça à des prix de ouf mais sinon c'est vraiment le moment de faire ses achats compléter sa collection 3.6 et PS3 les prix sont bien bradés je trouve ensuite il y a Brutal Légende alors cela je pense qu'il est un peu pourri enfin un peu beaucoup même je crois euh, c'est pas le genre de jeu qui m'intéresse mais je l'ai pris parce que je l'avais pas dans ma collection donc voilà, euh, j'essaie de faire une bonne collection 36. J'essaie de faire une bonne collection 36 parce que euh, de base les jeux sont pas très chers donc tu peux te faire une bonne collection. Je ne cherche pas forcément le full set parce qu'un full set dans une, euh, dans une console ça peut coûter très très cher. Même sur de la 36 bon on va pas parler bien sûr des full set Neo Geo et tout qui peuvent euh, qui peuvent ruiner une personne ou des full set euh, Nintendo Switch euh, Nintendo Switch franchement. Il y a trop de jeux dessus. Enfin, un ça sur être avec tous les jeux indés, tous les jeux qui sont sortis, tous les jeux qui existent. Toutes les versions, enfin tous les.. Non, c'est pas possible. Bon, on continue. King of Fighter 12 sur 3.6. Nickel et tout. Il colle un peu. J'espère que c'est pas grand chose. Bon, je vais essayer de retirer ça que un produit que j'ai acheté à Action. Mais nickel. 33 euros ensemble. Je vous dis tout de suite, 33 euros. Là, j'ai acheté Beautiful Katamari. Je ne connais pas du tout. La jaquette elle me paraît sympa, mais ce n'est pas un jeu que je vois couramment. Donc, je me suis dit, on va le prendre. Et à nickel. Comme d'hab, anti-vol. Et CD en très bon état. Ouais, franchement, en très bon état. Franchement, j'étais content d'avoir fait ce déplacements professionnels, Ça m'a permis d'aller faire un tour à Kikash et de m'acheter quelques jeux. Lorsque j'avais fini, surtout que le Cache par rapport à où je travaillais, était à peine à 3 km, je crois, un truc comme ça. Donc ça a été vite fait d'y aller. C'était à 3 km et je suis resté une demi-heure à squatter tous les jeux qu'il y avait, voir ce qu'il y avait, c'était intéressant ou pas. D'ailleurs les gars, c'est comme j'ai dit tout c'était super cool les, les personnes de l et euh, On a bien parlé et franchement, c'était un très bon accueil. Euh, et le dernier pour finir, Cirque euh, of Doom. Donc pareil, on va être état. À... Bon, il y a les boîtes qui sont un peu abîmées, mais les boîtes, c'est pas très grave parce que vers chez moi, je vais voir. Je suis en train de réfléchir en ce il est les compétences. Je suis en réfléchir parce que vers chez moi, il y a pas mal de jeux euh, dans un éclair qui sont à vendre à 50 centimes. On sait quasiment que des fifa 15 ou des rugby 2015, des, des trucs comme ça. Ils sont à, à 50 centimes tout nickel, tout neuf. Donc j'hésite à y aller, à me prendre quelques-uns histoire de récupérer les boîtes et de m'avoir des boîtes en état nickel. Moi, je vais voir, toi, je vais voir. Donc voilà, donc tout ça et tout ça. Tout ça. Je ne vous raconte pas comment ma femme, elle a pété un câble, mais bon, c'est pas grave. On se fait plaisir, les gars. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, à t'abonner, bien évidemment, je ne me répéterai jamais assez. Je me répéterai toujours, toujours, toujours. N'hésite pas à t'abonner. Et voilà, bon, en tout cas, bonne journée à tous, bonne soirée, bon week-end. Je ne sais pas quand tu qu vas regarder cette vidéo. A bientôt, ciao tout le monde.